Une corne d'abondance et chaque petit puiser. Je suis abondance par nature même désormais je l'accepte. J'accepte comme faisant partie de moi toutes mes émotions. Je ne suis qu'amour. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse ici et maintenant. J'ai une source intarissable d'énergie créatrice. Je vous remercie. Je vous aime. Bonjour les amours, bah écoutez, euh, bienvenue dans ma vie d'Alspi. Je vous emmène avec ma voiture sans permis, je vous en ai parlé bah, là vous entendez le gros, gros, gros moteur au fond qui fait beaucoup de bruit et puis bah, vous entendez aussi euh, les clignotants parce que je vais vous montrer euh, ici, voilà, je suis pied au plancher et ma voiture jusqu'à Rimont, elle roule à... Euh, donc affichée au compteur entre 20 et 35 donc entre, <rire> entre 15 et 25, elle ne veut pas aller plus vite parce qu'il y a une espèce de faux... faux euh, y a un faux plat qui est en permanence en montant et, euh, et là, je vais arriver sur Rimont, un village où il a eu des, des sacrifiés en fait. Et, euh, et là par contre, bah, ça commence à redescendre un petit peu. Et donc, je vais pouvoir rouler davantage dans, dans, des, dans une vitesse qui correspond à la plupart des gens. Enfin, et encore, je suis quand même au ralenti. Donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir aussi ma belle région. Donc, je filme tout en étant au volant, c'est complètement interdit, mais moi c'est mon cadeau j'ai une voiture sans permis et donc je ne demande la permission à personne et puis bon, au vu de la rapidité avec laquelle je roule, bon là ça va s'accélérer je vais vous emmener avec moi dans une petite descente voilà, ou attention, attention, voiture sans permis, tout de suite on a l'impression d'aller très vite alors qu'en fait on est à 35, ouais, donc 40 au compteur, donc 35 en réalité donc là, voyons voir, ça monte, ça monte, toujours le pied au plancher, toujours avec cette voiture de toute façon, il n'y a que vraiment dans des descentes très rapides. Mais bon, ce n'est pas très intéressant à regarder. Je vous emmène dans la nature avec moi de cette magnifique région euh, en Ariège. Et donc bah voilà, je pense que ça vous aura déjà donné euh, une idée de la perspective d'une ville d'Aspi avec sa voiture sans permis où il m'est euh, impossible de conduire avec une voiture normale puisque je n'ai pas pu passer le permis. j'étais une catastrophe au volant. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans les deux vidéos précédentes, voilà, je fais trop corps avec tout ce que je ressens, avec tout mon extérieur. Acte 2 les amours, me voici ici. Je voulais vous montrer la région, mais le temps que je me mette bien dans la vidéo, eh bien en fait, la visibilité a été un petit peu cachée par, par toute cette belle végétation qu'on a sur les côtés de la route. Donc là, bah, je vais essayer de faire un lien. Je suis dehors, voilà, je vous emmène avec moi. oui, pourquoi je tends le bras dans l'autre sens alors que ce côté là c'est vachement plus simple. Hein. C'est parce que la vue dégagée était plus de l'autre côté. Donc voilà, bienvenue dans ma région, j'avais envie de vous emmener un petit peu l'extérieur dans ma vitesse bi. Hein. Donc voilà, la limitation de vitesse à 70, n'est-ce pas Mais bon, moi je suis pied au plancher, aïe aïe aïe, à 40. Mais bon Et donc là on va arriver à ce fameux voilà, village martyr, comme je vous le disais, je passe sais pas si cadre. Voilà, euh, à Rimont. Et donc, normalement, à partir de là, euh, elle devrait euh, vachement mieux rouler, quoi. Donc, vous voyez, je suis à 37, 15. Il faut que j'apprenne hein, à conduire. Euh, euh, C'est interdit, hein, interdit, normalement. C'est interdit, normalement. Le téléphone à la main. Mais bon, moi, elle les interdit, je les enfreins. C'est comme ça. Hein euh, je suis à 40, voilà, ma petite vie d'aspi, avec des super petits euh, endroits, de, des petites épiceries, etc. J'aurais dû prendre une vidéo tout à l'heure euh, au marché. Bon allez, ça s'accélère, je vous montre. Voilà, donc là, je dis, je vous dis à tout à l'heure. Et donc, regardez cette nature comme elle est magnifique. Voilà, c'est là où je vis, c'est le paradis. Allez, je m'en vais sur cette petite route de montagne. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Hein. Quand je vous dis que c'est étroit, c'est étroit. Hein.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 J'ai besoin J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse Ici et maintenant Je suis une source intarissable D'énergie créatrice Je ne suis qu'amour Je ressens la force de l'univers Je ressens la part de divinité Qui est en moi Je suis divinement guidée I'm yeah.